bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons euh, débuter sur un nouveau logiciel Word. donc nous allons voir aujourd'hui comment euh, générer les sommets et les tables de matière automatiques. nous avons vu les sommets en gros tous les grands titres du soit du rapport ou bien du, du document de, de CJ, de tandis que la table de matière en gros tous ces titres là les grands et les petits titres donc, sans toutefois tarder nous allons directement dans le Logiciel, donc voici déjà un, un document qui a été prédé, prédéfini. donc ce que je vais faire, c'est que je vais euh, donner un style à tous mes titres pour permettre que lorsque je vais générer automatiquement ma tâche de matière, cela puisse être, être visible. Donc, ce qui veut faire, c'est quoi? Je dois venir sur titre 1 ici. Bon, je vais vous placer d'abord sur un espace libre vide en fait ce qui veut dire vide comme euh, attendez je cherche un espace vide pour on commencer vous placer donc, en fait sur, sur un espace vide ou bien sûr une page vide donc comme celui-ci d'abord là je mets la souris sur titre et je fais le clic droit et je viens sur modifier si vous voulez que vos titres euh, je ne sais pas soit en taille romaine police 16 comme c'est si le cas ici chez moi et en gras donc vous cliquez là vous cherchez tiny et vous cherchez la police 16 pour vos, vos grands titres même le petit titre comme ça pour pouvoir juste réduire la réduire la police oui et vous aussi choisir vous, vous, vous, vous, vous doit être aligné au milieu il vous cliquer sur ok et ce que nous allons faire c'est quoi nous allons venir encore vers le début cliquez sur dédicace une fois que nous avons cliqué dessus une fois que vous avez cliqué dessus, comme c'est le cas là, une fois que vous avez cliqué seulement dessus, comme ça, ça, ça on fait, on donne juste le, le style. à Ce titre là directement, ça va venir à titre 1. Donc quand vous cliquez là, vous venez vous encore sur titre 1. La, vous faites la même chose sur tous les éléments titre 1. Vous regardez, si je pose mon sourire à ce niveau si ça serait sur normal. Alors que si je reviens maintenant, je place là, je mets ce titre 1. Donc vous allez le faire sur tous vos titres, y compris les petits titres. Et vous allez le faire sur tous les titres grands titres petits titres et qu'on vous allez le fait sur tous vos titres pour si que votre table de matière au sommet soit automatique de manière que dès que vous allez modifier une page directement euh, la page aussi sera sera modifiée donc c'est pas de choses très compliquées c'est très facile vous le faites sur tous vos titres je l'ai si bien dit tous vos titres vous le faites dessus et maintenant une fois que nous avons euh, Générer tout ça, nous venons à la dernière page de notre, de notre rapport, nous venons à la dernière page, nous, nous plaçons là, la dernière page, nous venons sur la mise en page, Donc c'est nous venons sur référence, table de matière, vous voyez là, nous venons sur table de matière à ce niveau-ci. ok voilà ma table de matière voilà ma table de matière qui a été générée donc vous pouvez constater avec moi que c'est très simple avec tous mes titres tous mes titres et tous mes grands titres Vous voyez là ça regroupe les grands titres mes petits titres et donc c'est pas chose de très très compliqué et maintenant lorsque vous l'aurez fait ce que vous pouvez faire c'est quoi c'est copier toutes ces tables de matière si donc je fais juste ça je copie toute la table de matière j'ouvre une nouvelle page Voyez un peu, j'ouvre une nouvelle page et je sais pas collé dessus. Une fois que j'ai collé dessus, euh, ce que j'ai fait, c'est quoi je, je retire tous les petits titres, tout ce qui reste uniquement les grandes titres Je copie encore, je viens coller maintenant au niveau de la place du sommet. C'est très simple. Donc, euh, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de, de, de liker, de commenter et aussi de partager. À nous revoir la prochaine fois pour de nouvelles vidéos.